Option de la Clio 5. Et merci au garage renard de me l'avoir prêté encore pour que je puisse faire cet essai. Oui en fait, pour le bouton. Quand, quand tu es... Pour le, le parking. Oui mais quand tu es devant une place je suppose. Non Ah bon Normalement il te scanne la place. Allez. Tu peux te mettre et tu fais la manoeuvre. Oui, C'est incroyable ça. Ça il faut qu'on essaye. Ouais. Ça j'y crois pas. Tu as déjà vu ça sur internet ouais. J'ai déjà testé ça sur différents points de Donc tu vas sur le parking Tu appuies sur le bouton décoiffé là, j'ai tout décoiffé <rire> Moi j'aime bien le mode écolo Donc nous allons tester le parking automatique Je voudrais voir quand même comment ça fonctionne donc comment est-ce que je, fais? je me mets ici, au comme ça, par exemple. Ici. mets toi le long des lignes blanches de place qu'elle là, par exemple. Ah. tu vois pas loin de la voiture rouge. tout ça. Là, à, ah, ou à oui. droite. Et tu dois encore... Oui, voilà, il est en train de se caler. Voilà, maintenant il a repéré la place. Même pour moi... Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il te demande de garer... Ah voilà. Voilà, là ça va aller. Ouais. Donc nous sommes en train de nous garer. Et puis elle ne fait strictement rien. Je, fais, je joue je voilà. sur le Et puis maintenant il va te demander d'avancer, je suppose. Stop. Engager la marche avant. Et donc ça marche. Donc c'est aussi automatique là? Ah oui mais. Engagez la marche avant. Okay. Yeah. Uh -huh. Pour continuer à appuyer maintenant le bouton parking. Ok. On okay. direction. Donc, Et il sort tout seul de sa place. Voilà. Avancer. Manœuvre terminée. Okay. Bon. Allez. C'est bon. C'est bon. bon. Ben voilà, on a on a testé le le parking automatique de la Clio. Voilà. Et ça fonctionne, hein, Martin ouais. On a vu que Jean-Pierre était très doué pour les manœuvres. <rire> <Voilà>. <rire> devant la, la grille, tout de, encore, juste avant le, le, le feu rouge, comme ça. Ici quoi. Bon, Ou bien carrément devant le, devant le garage ici. Ah oui, c'est peut-être. Une marche arrière. Ah, je pensais peut-être mettre carrément dans ah la oui. porte. Il avait des fans, le de recul est vraiment. Euh, ah oui, c'est génial. Est formidable. Ça, qui manque, On voit. En plus avec les, les indicateurs, ah oui. les points de repère qui donnent, c'est vraiment parfait.